Bonjour Marie. Vous êtes auteur et réalisateur et euh, voilà, cette question de la chasteté, bah vous l'avez bien affrontée pour cette chronique. Un ah, sujet touchy hein, aujourd'hui, hein, oui. ouais, mais vous me connaissez. Hein. Je ne suis pas du genre à botter en touche, alors tant pis hein, si je fais grasser des dents. Euh, tant pis si c'est ma dernière chronique. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Joseph. Ah, vous n'avez euh, rien euh, ouais. à voir avec la chasteté. Pour, pour, pour, pour, oh, petit peu. Non, quand même. Hein. Ah, bon, mais bon, euh, bon, en tout cas, s'il y avait un concours de l'homme le plus discret du monde. C'est sûr qu'il euh, gagnerait. Hein. Euh, après, euh, bon, s'il y avait vraiment un concours de l'homme le plus discret du monde, euh, soit il n'y aurait aucun participant, euh, soit il ne serait pas si euh, discret que ça. Les <rire> euh, et puis bon, mais gentil hein, avec ça, Saint-Joseph, au paradis, euh, moi j'imagine, si je le croise, excusez-moi monsieur, mais euh, parce que vous êtes le 47e barbu que je croise là depuis ce matin, euh, vous êtes qui en fait oui. et bien, Je suis le papa du grand barbu là-bas, hein, vous n'avez pas pu le louper je vois, vous êtes le mari de Marie. C'est toujours gênant, ça, quand on te remet juste par rapport à ton conjoint. Quoi. Et, et je peux vous en parler parce que moi, ça m'arrive tout le temps dans les couloirs d'RCF. Bon, il faut dire que j'ai le même problème que Joseph. Hein. Ma femme est plus connue que moi. Quoi. Surtout ici, vu qu'elle bosse au diocèse. Si vous voulez, à Angers, vous avez... Euh... L'évêque. Et puis, juste au-dessus, vous avez ma femme. <rire> du coup, euh, bah voilà, dans, dans les couloirs, quand euh, les gens me reconnaissent et qui me demandent comment je m'appelle, je leur dis bah, « Amaru ». Et tout le monde répond « Ah, de bah, Marie, Marie, Voilà, Marie ». En revanche, jamais personne ne lui dit à elle euh, « Vous n'êtes pas la femme du gars qui fait des chroniques sur RCF ?» <rire> Mais bon, ça, Saint-Joseph, euh, vraisemblablement, ça ne le dérange pas. Euh, il, il doit être l'homme, le, le, le, le premier féministe de l'histoire, en fait. Et c'est vrai qu'au moment de l'annonciation, ça aurait quand même pu très mal finir. Hein ouais. On imagine le titre. « Elle annonce à son fiancé qu'elle est enceinte alors qu'ils n'ont jamais couché ensemble. » Ça sonne un petit peu comme le début d'un fait divers, là, avec un enchaînement bien glauque. Mais non, pas du tout. Euh, Joseph, lui, euh, il a fini par accueillir Marie chez lui. À première vue, on aurait pu croire que Joseph, euh, c'est le dindon de la farce, quoi. Genre une victime qui subit complètement cette histoire. Mais en y réfléchissant, euh, ah. je me suis dit que bah, c'est plutôt un gars courageux. Hein. Surtout, euh, je me suis rendu compte que Joseph, au-delà de l'image du père de famille un petit peu euh, idéal, un peu discret que, j'avoue, ne euh, me fait pas hyper rêver, quoi. Ah euh, Joseph c'est aussi un chef d'entreprise, euh, je, je sors du Vivatech là avec euh, les startups donc forcément euh, voilà c'est un petit peu les modèles qui me parlent euh, et Joseph voilà faut pas oublier que voilà c'est un chef d'entreprise aussi alors il n'est peut-être pas monté euh, la startup la plus rentable de Jérusalem mais bon je l'imagine passionné par son métier cherchant des solutions pour être au service de ses clients. Et là-dessus, je me sens proche de Joseph. Ah. Je me dis que comme moi, il a forcément été confronté à l'échec, dans son boulot, aux critiques, et puis peut-être à des périodes aussi où ça marchait moins bien. Alors cette année en particulier qui lui est consacrée, je me force à oublier un petit peu l'image d'épinal un peu poussiéreuse dans Joseph absent ou discret, pour me concentrer sur une nouvelle image, celle dans Joseph préoccupé par les besoins de son temps, et surtout toujours à l'écoute du bon Dieu, jusque dans son travail. Merci Amaru.